ג'וד מorgen, alleiiden לétude sera aujourd'hui, אברהם l'unishtat Avraham Mordechai ben ainsi que l'irfu Atarah ben Shmuel ben Lea et Lea Bat Eli Si vous souhaitez aussi de lire une prochaine étude de Mishnah la éternelle, nous étions à cette katan perek bet Mishnah daleth. אין לוקחים בתי מבדים ובהמה אלא לצורח המוד או לצורח המוחהש אין לו מי מוחל. אין מפנים מבית לבית, אבל מפניאו לחצרו. אין מבינים des les nouvelles à la chôte sur les euh, interdits, des interdits de différents travaux et commerces interdits pendant la moed, avec à présent en l'okrim batim, on n'achètera pas de maison à vadim des esclaves ou behema ou des animaux elle a les horaires à moed que si tu en as besoin pour la fête soit tu besoin d'une maison pour la fête parce que ta maison elle, ne te convient plus. Tu as besoin maintenant d'aller habiter dans la nouvelle maison pendant Khalam Oed. Là, tu as le droit de le faire, tu seras plus à l'aise, tu donneras du kawad à Khalam Oed. Idem avec Abadim, tu besoin d'un pour te servir, ou bien BMA, soit pour la manger, soit un cheval pour monter dessus. Tu vas acheter une voiture, c'est que si tu en as besoin pour partir avec. Mais pas juste parce que c'est l'occasion d'acheter une voiture, elle se présente devant toi, t'as envie de Non, ça marche pas. D'accord ça, c'est que les tzorech moed Ou encore, il y a une autre possibilité, les tzorech er. C'est pas que toi, tu en as besoin pour la mo'ed, mais c'est les tzorech er, c'est pour les besoins du vendeur. C'est quoi le besoin du vendeur Parce que chez Enlomé Yochal, il y a un vendeur qui n'a pas de quoi manger. Soit, euh, on va prendre que, par exemple, tu as besoin d'une perceuse. Une belle perceuse que tu ne veux pas, tu vas pas faire des travaux pendant la moed tu n'as pas le droit de le faire. Mais malgré tout, le vendeur, lui, il a besoin de vendre sa voiture parce qu'il a besoin d'argent pour manger, pour pour donner, pour faire un... Ouais, même s'il a de quoi manger, il ne va pas vendre de faim, mais il a besoin de faire, qu'à votre besoin d'acheter plus de viande ou quelque chose. Il a envie de vendre, t'as le droit d'acheter la chose. Cette fois-ci, c'est pour son bien. Donc, quoi qu'il arrive, il faut toujours qu'il y ait un intérêt pour le mode soit de l'acheteur, soit du vendeur. Autre sujet, On ne déménagera pas d'une maison à l'autre, quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour le mode mais juste que c'est l'occasion, ça fait déjà longtemps que je voulais prendre ce fauteuil et l'amener à la maison de ma belle-mère qui habite à... Hein, hein on a du temps, je prends les enfants, je dis, allez, venez, on fait enfin, on débarrasse ce fauteuil. S'il n'y a pas d'intérêt pour le faire, tu n'as pas le droit de le faire. On ne débarrassera pas, on ne déménagera pas d'une maison à une autre maison. Par contre, tu as le droit de le faire sortir dans ta cour. Soit le même fauteuil qui me dérange, j'ai envie de le faire descendre de dans ma cave qui est chez moi, dans, mon, dans ma maison, sans sortir à l'extérieur. Là, j'ai le droit, même s'il n'y a pas d'intérêt mm -hmm. pour mode Il n'y a aucun travail dans ça. Il y a juste une tirra, il y a une fatigue. Mais malgré tout... Alors, alors là, il hein, y a une règle qui, qui intervient, euh, qui dit que si tu ne vas pas le faire en devant tout le monde, que tout le monde va voir... Alors, ça ne bon, fait pas zilzoul pour mode Le prendre, pour l'amener dehors, pour l'amener, là, il peut y avoir du zilzoul de la Si tu méprises le du chat de la fête mais si tu le fais tu descends sans personne de voix chilchak quelques minutes là tu le droit de le descendre si tu veux d'accord et voilà on continue avec on ne rapportera pas des objets ustensiles vêtements même des fois c'est utilisé le mot ni mi beta ouman de la de la du beta man de chez l'artisan que ça veut dire on va voir tout de suite je finis la phrase d'abord, mais s'il craint pour eux, eh bien dans ce cas-là, mes et les tu pourras les prendre et les amener dans une autre maison. Soit. En fait, on parle que par exemple, j'ai donné des chaussures au cordonnier à faire même, même pas réparer. J'en ai pas besoin pour Khalamoued. c'est mes crampons pour jouer au football, et pendant Khalamoued je joue pas au football. Et je les ai donnés au, au, à l'artisan pour qu'il les couse, qu'il me les fabrique, qu'il me les répare. Maintenant, pendant Khalamoued, il m'appelle, il me dit, vas-y, viens les chercher. Alors, est-ce que je peux aller les chercher pour les ramener à la maison La réponse, elle est, non, j'ai pas le droit de le faire, puisqu'il n'y a plus d'intérêt pour la fête, tu n'as pas le droit de les prendre, parce que sinon, il y a, cette fois-ci, le zilzoul qui va y avoir, c'était précisé dans le Tiferet Israël, que les gens, ils vont croire que tu les as donné à réparer pendant Khamouïd, en fait. C'est-à-dire, soi-même, les transporter uniquement, tes passage là-bas, tu les prends, tu les mets dans... Dans ta voiture, pendant que tu rentres, tu, tu les amènes à la maison, il n'y avait pas lieu d'interdire, en théorie c'est pas quelque chose ni qui fatigue, ni qui a un grand travail assez conséquent pour l'interdire en soi-même. Notre seul problème, c'est que quand les gens vont devoir revenir avec ça, ils vont dire « Ah, il est parti les faire réparer pendant Khalamoued, on a le droit pendant le de, de, de régler tous les petits problèmes qu'on a envie de régler, toutes les petites réparations, alors tu n'as pas le droit de le faire en public. Okay » Ok, donc c'est interdit. Maintenant, malgré tout, situation de non nouvelle, que le Khochech il a peur pour le. De quoi il a peur Soit tu as peur que s'ils vont rester chez le cordonnier, il va se les faire voler et même s'il va te les rembourser, vas-y, commence à le courir après. Donc, je préfères les avoir dans ta propriété. Ou encore même encore une autre, une autre éventualité, que le, le lui, le woman, il n'est pas... Pour lui, la fête c'est la fête, de façon, il a besoin de son argent, il veut son argent, il le veut. Ouais, donc du coup, toi maintenant tu pourrais venir le payer, tu laisses ses chaussures lui, chez lui en théorie. Mais d'un autre côté, il va savoir s'il va oublier que tu les as payés, ou s'il va faire exprès d'oublier que tu les as payés, il va les garder. Tu préfères si déjà tu les récupères, tu les mets ailleurs. Bah tu peux les prendre, mais tu ne les ramènes pas à la maison. Tu les prends, tu les laisses chez quelqu'un. Ok C'est ce que la me dit, mais Fana, tu les amèneras dans une autre course, dans une autre maison, chez quelqu'un d'autre. Tu les laisseras chez, chez ton voisin, ou tu ne les prends pas chez toi à la maison. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, c'est